Et hey, salut à tous les amis, c'est m j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la Paris Games Week avec l'ami Jimmy, le youtubeur high-tech. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il a récemment fait un unboxing sur le Google Pixel 3 XL. Donc si vous avez des envies de l'acheter, allez checker sa vidéo. Tout est dans le lien de la description et en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une interview d'un doubleur d'exception, Donald Renew. Alors, vous m'excuserez d'avance, cette vidéo sera sous-titrée pour une question de son, mais en tout cas, la qualité d'image est au top. Un grand merci à mon caméraman Olivier qui m'a vraiment aidé là-dessus, et ça fait vraiment plaisir, j'espère que ça va vous plaire. Mais sans plus attendre, passons à l'interview. Hello, ça va Ça va, je vais essayer de parler fort parce qu'il y a pas mal de bruit, donc euh, voilà, j'espère que vous nous entendrez bien, sinon... C'est cette invitation, ça fait vraiment plaisir hein. Pas de soucis Je pense que y en vraiment... a plus Leur de Titeuf, Spiderman Après il s'en a une bonne Récemment tu l'as fait un dessin animé sur la vie privée. on s'est déjà fait ce gag je crois Je crois que le respect a disparu un... C'est ça, ces hommes de prétince ils ne respectent plus Il bah, va que j'ai une discussion avec lui C'est trop bien cette soirée Ah ouais, merci pour l'invitation Je t'en prie, ça fait plaisir Mais c'est pas bientôt fini ce bouquin j'ai commencé petit en fait, c'était une amie de ma mère qui cherchait des, des, des enfants pour commencer dans le métier et après j'ai eu beaucoup de chance de démarrer mais euh, j'ai cultivé cette chance et euh, aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas mal et est diversifié dans, dans le couplage, dans la voix-off, dans, dans le jeu vidéo, donc là, il y a pas mal de cordes à mon arc aussi bien. démarré avec Story, je, crois. je démarré avant mais c'était le Story qui m'a lancé effectivement. C'était a été euh, un partenaire avec qui je travaille depuis... Ça se travaille pas, ça se maintient. Il faut juste faire attention à ne pas la casser et surtout c'est pas s'entraîner à la voix, c'est surtout euh, la connaître parfaitement pour savoir ce qu'on peut en faire et, et savoir jusqu'où on peut aller et précisément dans quelle direction et le but c'est de la, de la... De la totalement. On parler de Spider-Man justement parce que c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui en septembre dernier, avec pas mal de retours je pense sur les réseaux sociaux, c'était un des ennemis pendant que Spider-Man pourrait être élevé, disais, et je suis pas venu ici pour Exactement. est-ce que selon toi des mêmes sur les émissions de télé-réalité ou autre, bon, ça peut toper des ventes, ça peut inciter les gens à l'acheter parce que le jeu est cool et puis ça fait, aller, ça fait... Ouais. Non, mais qu'il y ait des références, c'est cool, c'est un plus. Après, c'est bien qu'il y ait une localisation avec des, des vannes qui correspondent au pays, mais tout ça aide, mais n'est pas un argument de vente majeur. Mais c'est plein de petits détails qui font qu'il y ait une belle VF et que ça plaît aux gens. Ton meilleur souvenir de doubleur et tu mauvais souvenir ah, Des meilleurs, j'en ai plein, c'est souvent avec euh, Spiderman ou Titeuf. Mais des mauvais, euh... quand on est comédien, on travaille, on est content quand on nous appelle, mais il n'y a pas forcément de, de passion pour le, le truc sur lequel on travaille. Donc ça reste du travail. Et après, euh, le fait de travailler est déjà suffisamment cool pour pas se dire, euh, ouais, ça j'aime pas le faire, mais on est déjà content de venir dire parce qu'on nous propose déjà. Il n'y euh... a pas tellement de mauvais souvenirs. Sou sou c'est un jeu qui s'assume et qui est bien développé jusqu'au bout, on peut parler de Forza Horizon qui est un jeu arcade mais qui est bien fait et parler d'un jeu qui est pure simulation comme Assetto ça. Il faut juste que le jeu aille dans la direction dans laquelle il s'est donné et qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que si c'est de l'arcade, il faut que ce soit bien fait en arcade. Si c'est une simulation, il faut que ce soit une grosse simulation. Nous on essaie de parler de tout ce qui sort dans, les, dans, les, dans les, le simracing et dans les jeux de voiture, Il faut que ce soit sérieux. Absolument. Je fais les commentaires de Grand Turismo pour le championnat du monde, donc je suis plus que fervent bon supporter de Grand Turismo, mais chacun a des défauts, chacun a des qualités, et euh, ils ne sont pas forcément tous dans la même cour.